petite vidéo pour que vous puissiez mettre un visage sur cette femme que je suis, euh, dans sa vibration, dans son animation, dans ce que je partage, dans ce que je propose. Donc je suis reine catarois depuis le 13 août 2022. Auparavant, de l'été 2017 à l'été 2022, je me suis appelée Lucie Colibri. Peut-être que parmi vous, certains m'auront connue sous cette appellation. Parce que j'ai retrouvé la vue, j'ai guéri l'imprégnation mortifère de cette sainte à qui les Romains en croient crever les yeux parce qu'elle avait le don de voir ça remonte pas à l'inquisition ça remonte encore plus loin hein, il y a plus de deux, à peu près 2000 ans ou 1500 ans je sais pas la date exacte de, de cette trace historique mais en tous les cas voilà j'ai retrouvé la vue je fais ma part de colibri maintenant je suis dans mon royaume et euh, et je suis dans la région en fait de l'Ariège et c'est assez amusant euh, la lumière euh elle a comme diminué, étonnant, qu'est-ce qui se passe En tous les cas, euh, bah, je suis en joie de vous accueillir, parce que là, au euh, vu de ce qui est en train de se passer, comment le plan s'accélère, vous pouvez voir que ma photo de couverture, c'est sur l'astro, la numéro, euh, la synchro et le tarot, l'ufo. Hein euh, mais parce qu'en fait, ça ce sont des clés solutions que je partagerai en débunkant tous les mensonges qui emprisonnent les âmes à travers ces sciences qui n'en sont plus. Pour le, la, la, la plupart, euh, alors que au départ, oui, bien sûr que c'était basé sur une recherche et un intérêt biologique, scientifique, neurologique, euh, à travers l'intelligence de la lumière, à travers l'intelligence du son, à travers l'intelligence de la de la supraconscience. Qu'est-ce que, ensemble, dans nos pensées, nos paroles, nos actions, nous sommes des co-créateurs de vie. Donc c'est pour ça que sur ma photo de couverture il y a ça. Donc bienvenue à vous. Qui avait compris ce qui est en train de se passer et maintenant qu'on a vu qu'on a compris, je continuerai de publier pour que vous puissiez me rejoindre ici euh, en vous abonnant, en me demandant en ami. Parce que alors là, vous êtes des dizaines à me demander en ami, ça me fait chaud au cœur. Au début, j'envoyais la sauce, j'ai liké euh, et je demandais en fait en ami les gens qui appréciaient les, les partages intelligents de Ma parce que pour moi, c'est une femme qui rallie vraiment euh, l'intelligence de la vie avec la maternité, l'intelligence de la conscience de, de cette propagande. Et, euh, et sur d'autres euh, pages euh, aussi et petit à petit, ben voilà maintenant avec les algorithmes de ce média je vous en donne en même temps comme ça peut-être l'idée d'être très sélectif quand vous lancez une page moi je fais très attention, tout être qui me demande en ami je vais aller voir sa page qu'est-ce qu'il publie et je suis ce que je ressens donc ça veut dire qu'ici ensemble, nous sommes rassemblés avec une vibration de conscience sur les enjeux de l'avenir de l'humanité et avec moi ma vibration, ma part de colibri qu'est-ce qu'on peut faire ensemble euh, pour en fait euh, assumer son pouvoir créateur au-delà juste d'observer la réalité de ce qu'on veut nous imposer mais pour se mettre en marche chacun sur son chemin, chacun sur sa route, afin d'être des contributeurs du Nouveau Monde. Voilà, je ne vais pas être trop longue sur cette petite vidéo rapide, juste pour vous accueillir. Merci, merci de m'avoir demandé en ami, merci d'apprécier ce que je partage, et merci d'envisager cette possibilité, que si nous avons la capacité de voir ce que les autres ne voient pas, désolé pour la musique de fond, j'aime bien quand ça bouge, euh, et bah si on pouvait faire euh, un monde à côté de leur, hein, ils sont dans l'heure. Tout va s'effondrer, ils sont en train de s'autodétruire les uns avec les autres. Est-ce qu'on va jouer à ça Est-ce qu'on va accepter ce que nous voyons arriver Parce que nous n'aurons pas assez bougé et qu'on on y sera contraint Ou est-ce qu'on va saisir cette opportunité de percevoir ce qui s'en vient pour agir Et donc en fait sortir du système. Voilà, à bon entendeur, à bonne réflexion, si vous avez envie... Qu'on aille plus loin dans des groupes de discussion Parce qu'à un moment donné, ça sera pertinent de mettre ça en place Eh bien, rejoignez moi sur mon fil télégramme Pour l'instant, je suis au tout, tout, tout début on est, Nous sommes 65 euh, dans le groupe Le fil de soi et Enfin, dans le fil euh, du fil de soi Et sur euh, les, les pépites de l'info, 21, avec moi 22 Donc, euh, on est au tout début Donc, du, du fait, c'est le cadeau On est dans une intimité euh, et donc bienvenue euh, Rosemary, ça me fait plaisir de te voir là. Donc euh, je vous remercie d'être là et puis euh, ma contribution à l'humanité c'est de distribuer une information vibratoire d'une joie d'exister où je vous le dis en vérité, en tout cas c'est la mienne, ceux qui feront le choix de la liberté, de l'amour, de la justice, de la paix, de la joie et de la, donc d'une sagesse d'éviter les écueils par lesquels nous passons tous, hein, d'être dans les énergies du deuil de cet ancien monde, mais de ne pas, quand je dis écueil, de ne pas s'y engluer, pour en fait accepter cette réalité, et donc elle n'est pas la nôtre. Nous ne choisissons d'aucune façon de devenir des transhumains, de devenir des êtres sans libre arbitre, psychotronés par la nanotechnologie et les ondes, nous avons choisi, au vu de cette guerre qui est faite contre les peuples, euh, ben nous en sommes conscients et nous bougeons, nous changeons et nous nous rassemblons, nous nous reconnaissons. Et la vibration est assez évidente hein, entre celui qui est accusé de réflexion et celui qui t'accuse, qui ne veut surtout pas réfléchir parce que ça fait trop mal en fait. Et donc, est-ce qu'on va prendre leur mal sur nous Ben non parce que sinon on se ralentit, on s'alourdit, on se met des boulets aux chevilles, des boulets dans le dos, et ô combien nous avons à nous dégager de ces liens avec nos proches, que ce soit notre famille, nos amis, nos collègues, nos enfants, nos, nos parents. C'est impressionnant ce que nous sommes en train d'expérimenter en fait. Alors ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de les aimer, bien sûr que non, mais leur rendre à leur responsabilité créatrice au-delà de leur véhicule humain qui a perdu leur libre arbitre. Et où du coup ils se retournent contre vous et ils agissent comme des agents de la Matrix comme des agents Smith. À bon entendeur, bonne réflexion. Choisis, non pas d'être néo, parce que tu as vu avec Trinity, ça finit pas très bien quand même. Ils sont quand même pieds et poiliers et même ils embrassent le monde artificiel. Non, nous, ce qu'on va faire, c'est tout autre chose. On va remettre nos pieds sur terre et surtout accepter que nous les avons déjà. Combien de fois dans ta vie n'as-tu pas entendu que tu étais une rêveuse, un rêveur, qui n'a pas les pieds sur terre, le sens des réalités Attends tu veux que je te rejoigne dans la prison de ta tête où tu crois qu'en fait tu dois vendre ton âme au diable parce que maintenant les choses sont très claires à écouter des chansons, à regarder des films, à poser des actions dans une indifférence majeure vis-à-vis -vis de tous ces frères et sœurs sur cette terre qui ont faim, qui ont froid et qui meurent de famine, de guerre de cette de cette horreur qui est là. Nous avons été embourbés, en ces dernières décennies dans un confort matérialiste avec dans le petit écran, dans nos foyers ces informations mortifères sur lesquelles on ne pouvait rien faire, telles qu'on nous a éduqué. Et puis ben en fait, petit à petit on perd nos privilèges, on perd notre indépendance tout ce qu'on croyait être est complètement faux, c'est le cadeau nous sommes autant des révélations, pas dans l'annonciation des prophéties écrites par les pervers narcissiques depuis des millénaires qui ont préparé et prévu ce qui est en train de se passer. Là, ça peut, j'en ai largué peut-être quelques-uns, mais si tu as une conscience spirituelle et que, comme moi, tu te réveilles aux mémoires de ton voyage sur la planète. Euh, et que tu te rends compte qu'en fait, c'est un plan qui n'est pas que depuis quelques décennies, qui n'est même pas, comme Sylvain Laforêt nous le dit, euh, avec guerre et mensonge, de quelques siècles. Non, non, en fait, ça fait des millénaires, depuis que le livre est là. Pourquoi Pourquoi le livre, l'écriture, il y a 6000 ans ben, En toute simplicité, parce qu'avant, on était tellement supraconscient, on avait une telle puissance de télépathie, d'empathie, de communication... On n'avait pas besoin d'enregistrer, de mémoriser parce que on avait une même, on utilisait beaucoup plus de nos capacités cérébrales. Aujourd'hui, on le sait, dans les neurosciences, on n'utilise que 5 à 20% de nos capacités. Donc c'est quoi le reste Ah, de l'ADN poubelle Non mais au secours quoi Donc toi, ton ADN, elle est un peu plus vivante que ceux de... autour de toi qui ne voient rien, qui ne veulent pas voir parce que ça fait trop mal. Si tu la capacité de voir, la capacité de reconnaître la situation... Je t'inviterai maintenant à sortir de ce que tu as vu, de reconnu. De temps en temps, moi, ça me fait vraiment du bien d'aller regarder les infos pour bien me rappeler que le train est bien lancé contre le mur et qu'ils veulent vraiment réduire la population à 500 millions d'habitants sur la Terre. Et donc, une fois que c'est intégré d'un point de vue psychologique, faut l'intégrer d'un point de vue émotionnel. Et donc, ça, ça demande de vivre des expériences de vie où, par exemple, moi, j'ai pas de chauffage à la maison. Il fait 17 à la maison, ça me va très bien euh, Et puis bah, c'est la vie qui me le propose en fait Parce que se réveiller ça ne veut pas dire que tout demain va aller super bien pour toi Ça c'est le new age, hein. ah, je suis pas new age du tout hein. Au contraire, hein, les agents Smith ils vont attaquer hein. C'est-à-dire que tes proches, tes parents, tes enfants, tes amis Tous ceux que tu crois qui partent devant te font des grands sourires Mais qui partent derrière sont en colère après toi Parce que de quel droit tu t'es autorisé à refuser l'expérience médicale Qui te laisse avec une bonne santé La jalousie va être là Attention, ils vont nous faire la guerre, ça va être super chaud quoi. Donc à partir de là, il va falloir les aimer plus que leur haine pour anesthésier dans un bouclier de compassion leurs émissions vibratoires de destruction. Et si par contre, il cherche trop, bah ben là, t'envoies le rayon et tu dis basta, quoi. Parce que moi aussi, je laisse rayon qui peut faire mal. Et beaucoup plus encore. Parce que je suis consciente de ce que je fais. Bah ben oui, il faut savoir dire non, à un moment donné. Si t'as quelqu'un qui veut t'égorger, tu vas pas lui dire, ah oh oui, je suis amour. Comme Jésus, il a dit, je tends l'autre joue. Non, ça, c'est les inquisiteurs qui ont créé ça. Pour que les gens ferment leur bouche, euh, se soumettent et attendent un sauveur. Et qu'ils ne deviennent plus les propres sauveurs de leur propre peuple à ne plus se défendre. Ah bah ben oui, parce que quand tu crois que Dieu va tout solutionner, que tout est parfait, et c'est pas faux. Mais que en fait, je dis pas qu'il va tout solutionner, je dis que tout est parfait. Parce que ce dieu, c'est pas un petit bonhomme dans un vaisseau. Hein. Ça, c'est ceux qui se sont fait piéger par Alien Project, hein, le projet des aliens. Hein. Non, non, c'est une énergie qui anime toute particule de matière, donc qui anime la roche, les végétaux, la, la flore, la faune de tous les règnes de la vie. Et c'est comme ça qu'on va découvrir, par exemple, la pertinence de la communication animale. À la fois, j'ai l'intelligence de voir comment le véhicule animal de, du chien fonctionne, comme quels sont ses, ses, ses codes à lui et puis en même temps je peux passer par la supraconscience de cet aspect entre guillemets divin et là je suis désolée j'ai une chanson que j'arrive pas à enlever de ma playlist parce que bah, je vous ai partagé sur mon fil hier euh, ce que je découvre en fait quand on plus plus on épluche et on voit les choses et plus on les voit en fait et mélène Farmer est vraiment une propagande euh, du diable hein, une propagandiste du diable qui fascine les êtres à travers la difficulté de la comprendre par sa beauté par son charisme par sa voix c'est une ensorceleuse, mais je vous le dis, hein, quand, elle, quand on voit son visage à 62 ans, pff, alors elle, la chirurgie plastique, elle a super bien réussi, puis la dénochrone, elle doit en prendre pas mal, et puis elle la dénonce, et puis elle en parle. Hein. Je vous invite à regarder ce que j'ai partagé sur ma page. Bref, choisissons ce que nous regardons, ce que nous écoutons, sélectionnons l'information que nous observons, pour positionner nos choix de notre libération, et c'est pour ça que je suis ici, sur ce livre de la connaissance, hein, sur Meta qui nous prépare à la mort, mourant notre connerie, voilà, tous ensemble. Donc merci d'avoir rejoint ce fil, je pense que voilà, la vibration, la lumière est revenue, donc je suis en joie d'être là avec vous, et je vais aller surtout supprimer cette chanson qui abducte beaucoup les gens, et, euh, et où moi-même je me suis fait prendre piège pendant quelques temps. Mais maintenant j'assume ma féminité et je suis là pour toi pour ensuite vous embrigader et vous pomper votre énergie vitale. Repensez bien que les artistes sur leur scène avec des gens qui sont complètement fous. Pourquoi C'est quoi c'était Grégor Ils envoient... C'est comme Hitler. Il disait « Levez le bras, envoyez-moi votre énergie vitale, je réceptionne et je fais bien ce que je veux avec ben, ». Les artistes comme Mylène Farmer, c'est les gens ils sont dans la salle, dans le concert, complètement... Euh, psychotrôné par la musique, par la voix, par l'image, de tous les symboles qui sont véhiculés et par la fascination de ce double de cette double information en fait. Je vous parle d'amour qu'il va falloir se bouger, il faut que l'amour soit au centre mais l'amour c'est quoi? c'est le sexe et puis c'est que le sexe en fait. L'amour de, de, de la valeur, l'amour de l'intelligence d'une femme euh, qui aura euh, de, une, un problème de santé, qui sera devenue obèse euh, parce qu'elle a eu un énorme choc émotionnel. Ah ben celle-là on ne va pas la regarder, hein. non on va la regarder le corps de Milan Farmer qui est une poupée en fait, qui est euh, complètement artificielle. Donc euh, bon, je vais pas, mais il faut que j'arrête cette chanson. Je ne peux pas l'écouter là. Ça me... Mais en même temps, je la débunk, j'agis comme un antivirus. Alors merci d'être là. Merci de me dire si vous appréciez ou pas ma, ma vibration. Coucou Cédric et, euh, et puis bah au plaisir en fait de venir de temps en temps comme ça, comme je le sens, euh, afin bah, de que vous puissiez, vous qui venez d'arriver, découvrir ma vibration. Et puis bah, merci de vous abonner à ma chaîne YouTube. Là vous avez été quelques dizaines à l'avoir fait. C'est vraiment euh, très apprécié. Et euh, parce que bah, plus vous serez là, plus en fait j'aurai de visibilité, plus mon message pourra passer. Parce que mon message, je fais cette conclusion. Une fois qu'on a vu et qu'on sait, vous voyez par exemple cette vibration, elle chante, elle va pas du tout interférer dans ma grille de vie, puisque en fait quand je l'entends, je casse cette information et, euh, et je prends la responsabilité de ce que ça connecte certains êtres que j'ai rencontrés sur mon chemin qui étaient fans. Et de voir comment ça a pollué leur vie, comment les entités de l'astral passent à travers ce genre d'individu pour venir vous emmerder dans votre vie privée. C'est sûr que la conscience ordinaire limitée d'un mental ne peut pas l'envisager. Par contre, si tu as déjà vécu des expériences de supraconscience avec une empathie, une télépathie, une médiumnité, un cerveau holistique qui te permet de rapprocher des informations qui paraissent complètement éparses et, et d'a priori qui n'ont rien à voir ensemble, mais qui à un moment donné s'imbriquent, et c'est bien sûr c'est évident. Eh bien, force est de constater que nous avons été programmés par la télévision, les, par l'art, parce que l'art va toucher au cerveau droit et le cerveau droit c'est ce qui touche à l'astral et l'astral c'est ce qui est le point et l'intermédiaire qui touche à l'âme A bon entendeur n'hésitez pas à me poser des questions basta je m'en vais bisous bisous